Je m'appelle Anaïs, j'ai 26 ans, je suis originaire de, de Grenoble et euh, je suis en 9e année de médecine, ça fait depuis trois ans que je me spécialise en psychiatrie et à côté de ça j'ai commencé à faire un diplôme universitaire de préparation mentale puisque j'avais trop envie euh, de relier mes deux passions, euh, la médecine et euh, le sport et, euh, et c'est dans ce cadre de, de préparation mentale que je suis tombée sur l'académie de haute performance et euh, je me suis inscrite à ça aussi le domaine où ça m'a vraiment le plus marqué, c'est je dirais peut-être dans, euh, dans l'affirmation de soi dans la capacité à dire non dans la volonté d'être euh, plus ok avec le fait de pas spécialement plaire aux autres ça c'était une problématique qui pouvait être aussi handicapante euh, de, bah, dans le boulot au quotidien je trouve de vouloir plaire à tout le monde et là être je... plus soi même je dirais en fait En fait, c'est en lisant le livre, moi, que, que j'ai découvert ça. Je crois que c'était juste des concepts que je trouvais... que ça changeait vraiment de ce que j'avais vu jusque-là, en fait. Dans les concepts développés, je trouvais l'approche vraiment différente, en fait, des approches plus classiques de prep mental et même de, de psychiatrie, de psychologie. En fait, c'était vraiment un truc... C'était vraiment très nouveau et ça m'a intriguée beaucoup.